Alors, chers journalistes, chers collègues, bonjour. Alors, avant tout propos, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à cette conférence digitale qui se tient dans un contexte particulier, dont notamment la COVID, et cela nous amène à adopter d'autres styles de communication. Churchill disait qu'il qui vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne pas la gorge. Le changement n'est pas naturel. Il faut y réfléchir, anticiper, préparer les équipes et les clients pour prendre tel ou tel virage. Afin de ne pas le subir, autant le décider pour mieux l'organiser à sa manière. Donc, vous comprendrez de cette situation que nous sommes réunis ce matin pour parler de transformation. Donc, la transformation en cours chez Société Générale Burkina Faso. Je suis Wenceslas Widrago, le directeur adjoint des opérations, modérateur de la matinée. Je ne suis pas seul, donc je serai accompagné de Aaron Koffi, directeur général Société Générale Burkina Faso, de Robert Diallo, directeur commercial entreprise, de Jean-Pierre Madiega, directeur marketing et communication de Alassane Zongo, notre responsable unité commerciale en charge de la transformation retail. Donc, qui dit retail, parle de tout ce qui est particulier. Le chronogramme sera le suivant, donc il sera scindé en deux. Dans une première partie, nous aurons l'intervention du directeur général. Donc, il nous fera une présentation globale de la transformation de la banque. Robert nous tiendra en haleine sur les impacts de la transformation sur le marché corporate notamment sur GTB et le Trade Finance. N'ayez pas peur, avec des mots simples, il vous dira ce que c'est. Alassane, lui, nous partagera la synthèse sur la transformation retail au niveau de la clientèle des particuliers, notamment sur le dispositif mis en place pour rendre nos clients plus autonomes et améliorer leur expérience client. Et enfin, Jean-Pierre nous présentera la stratégie globale de communication de la banque dans cette phase de transformation. Donc, à l'issue de cette phase, on aura la séance des questions-réponses. Donc, je vous remercie et je passe la parole à M. Kofi. OK. Merci, Wenceslas. Euh, avant tout, je souhaite vraiment remercier tous ceux qui se sont connectés, les, nos amis journalistes qui nous accompagnent dans tous nos événements. Merci beaucoup d'être là encore avec nous à ce moment important. On va parler de la transformation de, de la banque. Et aussi, cet événement se tient au début d'année, donc c'est l'occasion pour moi de vraiment souhaiter une très bonne et heureuse année à nos clients, à nos futurs clients, à nos partenaires et bien entendu aux, aux, aux collègues de la SGBF. Euh, 2021 a été une année avec ses succès, mais aussi avec beaucoup de vents contraires. Hein. Euh, je pense qu'aucune des familles au Burkina Faso n'a été épargnée par euh, la pandémie à Covid-19 et d'autres crises ont forcément joué sur euh, nos économies, ou en tout cas sur notre vie. Et donc j'espère vraiment que 2022 sera une année de plein succès dans vos entreprises, beaucoup de santé, et que la SGBF sera un partenaire, euh, le partenaire fiable que nous souhaitons être. Alors, vous parlez, on euh, s'est de transformation. Qu'est-ce que je peux dire Le plan de transformation de la banque euh, s'appelle Audace. Nous avons choisi ce, ce terme euh, parce qu'être audacieux, finalement, c'est lancer des actions courageuses dans, malgré les obstacles qui se présentent à nous. Et on a estimé que ça correspondait vraiment à ce qu'on essaye de faire dans cette période particulière. Euh, vous savez, lorsqu'on veut se transformer, généralement ce qu'on fait, on commence d'abord par soi-même. Et donc, euh, le plan a constitué d'abord à, à regarder en interne les employés, les hommes et les femmes euh, qui gèrent cette banque, comment on peut nous-mêmes embrasser ce changement la deuxième étape, c'est aussi de voir, finalement, est-ce que les outils que nous avons, l'organisation que nous avons, euh, justement, permettent cette transformation-là avant de la vendre au client. Donc, ce deuxième bloc-là a permis aussi de, de revisiter nos processus internes, de, de se concentrer sur l'opérationnel. Et enfin, et c'est pour ça que je suis très heureux que Robert et Alassane soient là, le troisième bloc, c'est ce qui est visible. C'est le changement que pourra apprécier le, le client entreprise et le client particulier, je pense qu'on rentrera dans les détails. Donc, pour faire simple, trois gros blocs de changement. Le premier qui a consisté à véritablement, j'allais dire, améliorer l'expérience employée, faire en sorte que les hommes et les femmes de la SGBF euh, apprécient justement le, le voyage autant que euh, la destination. Et c'est ainsi qu'il y a deux gros exemples que j'aime bien. D'abord, c'est cette charte qu'on a mis en place, une charte engageante pour le codir dire qui permet d'abord d'avoir un codire exemplaire qui est arrimé aux valeurs du groupe Société Générale et qui, justement, gère en tenant compte de celle-ci. À l'intérieur de cette charte, on, on voit cette exigence de tenir compte de, euh, de l'équilibre vie privée vie professionnelle de nos, de nos collaborateurs. Euh, voilà, on, à la SGBF, aujourd'hui, on ne fait plus des réunions à n'importe quelle heure, on les programme, euh, euh, on, on s'assure que tout le monde puisse prendre ses congés. Bref, on essaie d'avoir une gestion qui est vraiment optimale et donne... Euh, euh, ben envie à nos à nos à nos collaborateurs de d'être ce visage euh, avec beaucoup d'énergie de la banque et euh, d'autres projets hein, notamment l'espace de vie au sein de la banque on a on a lancé un projet d'un nouveau siège on a on a agrandi les parkings on a plus de, de locaux de de d'archivage tout ça pour que justement le travail soit plus facile donc c'est ce premier blo gros bloc qui a été lancé et euh, on commence à en voir les effets. Vous savez, finalement, la conviction qu'on a, c'est qu'une euh, expérience euh, employée, une bonne expérience employée est égale à une satisfaction clientèle plus élevée. Et c'est ce qu'on met en place. Le deuxième bloc concerne maintenant la machine interne, le cœur même du business. Euh, comment nous nous assurons d'exécuter encore mieux euh, les instructions des clients et tout ce qu'ils attendent de nous. Et c'est ainsi qu'on a vu, on a lancé plusieurs programmes en interne pour optimiser, avoir une meilleure efficacité opérationnelle. Je pense qu'on reviendra sur les détails. Euh, et le dernier bloc, euh, là, je serai encore plus rapide, puisque Robert et Alassane sont là pour nous en donner tous les détails. Mais juste euh, deux choses. Au niveau de la clientèle des particuliers, il s'agit tout simplement d'améliorer l'expérience client, de faire en sorte que la banque au quotidien soit beaucoup plus simple. Euh, et, et pour les entreprises, il y a eu beaucoup de changements. Je parlerai d'un de, seul d'entre eux qui m'est cher, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à faire en sorte qu'une PME se sente bien accueillie au sein de la Société Générale. Et ça, c'est un des exemples, je pense qu'on en parlera. Mais voilà, vous l'aurez compris, Audace, c'est un projet qui a commencé en 2021, qui, qui, qui va se déployer en 2022, et qui a l'objectif finalement de faire passer cette chenille en chrysalide et, et faire en sorte que la SGBF devienne un beau papillon. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui à l'occasion de ce, de ce euh, webinaire. Voilà. Donc, merci, Harold. Mm -hmm. Alors, vous avez parlé de trois blocs. Oui. Donc, les deux premières ont été évoquées. Donc, on est impatient d'entamer le troisième bloc. Donc, on va commencer avec Robert. Qui va nous donner les impacts de la transformation sur son marché. D'accord, merci, M. Slas. Euh, comme l'a dit Harold, euh, la, la, la transformation a concerné en fait euh, toute la banque. Et euh, c'est quelque chose qui a été voulu, euh, une transformation permanente, parce qu'on est en pleine mutation sur un marché et un monde qui change. Alors, euh, au sein de la direction commerciale entreprise, nous avons. Euh, D'abord, entreprise, ce qu'on appelle une remise en cause, on a fait un état des lieux. Euh, nous avons essayé d'analyser ce que les clients attendent de nous, ce qu'ils veulent qu'on fasse encore mieux. Et euh, là, nous sommes arrivés à, à un constat, c'est que les clients veulent qu'on aille euh, plus vite dans, dans, dans le traitement euh, de leurs requêtes. Ce qui nous a amené à ouvrir euh, plusieurs chantiers, et Harold a parlé tout à l'heure euh, des PME. Nous avons mis en place un dispositif que nous appelons en interne affectueusement les PP, qui sont les, les product programs. C'est un dispositif qui nous permet aujourd'hui de, de diviser par trois le temps de traitement euh, des requêtes, de certaines requêtes spécifiques de, de, de nos PME, notamment sur le financement des bons de commande, le financement des factures et, et, et l'escompte de papier. Et ça, on, on a réussi à le faire aussi en réorganisant nos équipes en termes de formation et en termes aussi de, de, de renforcement en fait de, de la force de vente. Après cela, euh, euh, nous nous sommes attaqués à un autre chantier qui était celui du, du, du financement du commerce international. C'est vrai que nous sommes leaders au Burkina sur, sur ce marché, mais comme on l'a dit, nous sommes dans une remise en cause permanente en fait pour améliorer la, la, la, la qualité de service. Et là, euh, nous avons fait quelque chose d'assez particulier sur le, sur le marché burkinabé, c'est de, de former euh, nos clients. Parce que pour nous, pour gagner en temps et en efficacité, il est bon que nos clients soient bien formés sur la réglementation et sur les enjeux du, du financement euh, à l'international et des transferts à l'international. Et, euh, et, et là, la spécificité, c'est quoi C'est que euh, les opérations internationales font appel à une réglementation qui est. Euh, International, une partie qui est régionale, et ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de, de, de spécificités. Donc, nous avons eu deux séminaires, un à Bobo et un à Ouaga, où nous avons eu l'occasion d'échanger avec nos clients, et ça a été bien apprécié. Et on a eu un impact de cette formation que nous avons donnée à nos clients c'est que on a réussi à réduire de 25% le temps de traitement des dossiers, parce que les clients nous présentent désormais des dossiers mieux constitués, mieux montés parce qu'ils savent exactement, en fait, ce qui est demandé par la banque. Et, et, et là, euh, sur le commerce international, nos efforts ont été couronnés par euh, un prix euh, qui nous a été déserné, décerné par le, le, le, le magazine Global Finance. Et euh, là, on est, on est cette année au Burkina, euh, Best Trade Provider, c'est-à-dire euh, la première banque en termes de traitement de, euh, des opérations à l'international. Et là, c'est un fruit, quelque chose d'assez palpable du programme Audace. Après, surtout, toujours sur ce volet-là, nous avons aussi revu nos process afin de mieux servir les clients. Audace aussi a été l'occasion pour nous d'enrichir notre offre de produits, offrir plus de produits à nos clients et essayer de nous réadapter chaque fois à leurs besoins parce qu'on est très sensible à ce que les clients entendent et les, les, les, les remarques qu'ils nous font. Et là, on a lancé un produit qui est novateur sur le, le marché burkinabé, qui est le change à terme flexible, qui donne la possibilité aux clients de mieux gérer en fait son risque de change en fixant avec la banque sur une période donnée le cours de la devise. Pas à une date précise comme le font euh, les autres banques, mais sur une période donnée. Donc ça donne euh, plus de flexibilité aux au, au, au clients d'être moins sensibles aux variations euh, de taux de change. Ensuite, en, en, en fin euh, décembre 2021, nous avons mis sur le marché euh, le produit Crazy Buy, qui est connu déjà, mais qui vient enrichir en fait, euh, notre panier de produits et qui permet de, de financer avec euh, plus d'efficacité euh, les besoins en outils d'équipement euh, de nos clients. Donc euh, ça s'adresse à, à tous les clients, euh, entreprises, euh, pour les, le matériel de transport, même le matériel spécifique au niveau des hôpitaux. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, avec Audace, nous avons analysé les besoins de nos clients, nous les avons écoutés et nous avons essayé d'entamer une transformation, comme l'a dit Harold, qui ne va pas s'arrêter en 2021. C'est une transformation euh, continue qu'on va encore renforcer euh, en 2022. Merci, merci Robert. Déjà, félicitations pour tes deux prix. Je pense que c'est une invite de reconnaissance qu'on a. Et aussi, félicitations pour la formation que tu réalises auprès des clients. Ça nous permet déjà à la banque et aux clients de parler le même langage. Donc, merci à toi. Alors, Alassane, oui. euh, dis-nous, quel est le dispositif qui a été mis en place pour rendre nos clients autonomes dans le cadre de Audace? Alors, euh, merci, Monsieur Slas. Alors, comme DG l'a dit, euh, le plan de transformation au niveau de euh, la clientèle Particulier se matérialise à travers le, le, le, le déploiement d'un nouveau modèle relationnel. Alors, nous avons décidé dans le cadre d'un assumons à travers la recherche de solutions. Alors, dans un premier temps, nous avons identifié, nous avons isolé les, les irritants mineurs auxquels nous avons Grazie. Changement des modes de consommation des clients. Vous savez, les clients sont de plus en plus connectés avec l'évolution du numérique. Les clients Thank you. Les bonnes chèques. Alors, les bonnes chèques, les clients, désormais, quand le passé qu'un client pour déposer pour faire une remise chèque, il fallait aller dans une agence remplie un bordelot de remise chèque, se mettre probablement et les opérations en tout temps tiennent Et en plus, dans les espaces de service pendant les heures ouvertes de la banque, la banque a des chargés de relation client qui accompagnent les clients à l'utilisation de ces outils et qui leur qui profite de leur vente d'autres types de produits qui peuvent optimiser leur nombre de canaux, à partir desquels il peut exprimer leurs besoins, notamment sur le besoin du crédit. Le premier canal, c'est notre centre d'appel Socré. Il suffit pour le client d'appeler le service Socré pour exprimer son besoin du centre d'appel public. Socré transmet systématiquement son besoin à l'espace télé, où nous avons des conseillers seniors très agréés, qui travaillent sur des plateformes très sécurisées et très optimisées, qui leur permettent de monter des dossiers, de formaliser des dossiers de prêt très rapidement et de les faire mettre en place au bout de 48 ou 72 heures maximum. Alors, quand le conseiller reçoit le, euh, le besoin des clients, c'est le conseiller qui appelle le client. Même si ça vous fait 10, minutes, 30 minutes, c'est la banque qui paye pour cet appel. Il prend le temps de récupérer toutes les informations qu'il faut pour formaliser son dossier. Alors, je m'en voudrais de ne pas faire une halte à ce niveau pour parler d'un fait. C'est un fait. Je vais parler de la campagne presse scolaire passée. Vous savez, par le passé, dans nos agences, il y a quelques années de cela, pour monter un dossier de presse scolaire, il fallait venir soit à 4h du matin, à 5h du matin, venir se mettre dans un fil, dans un rang. Ce n'était pas beau. Ça ne nous la banque, ni les clients. Et vous savez également que euh, la rentrée scolaire, il n'y a qu'une seule entrée pour tout le monde. Et pendant la période de la rentrée scolaire, tous les clients exprime le besoin de monter un monsieur de presse connaît en même temps et au même moment et il se retrouve dans nos agences au même moment par le moment, quelle que soit la robustesse de votre dispositif en agence vous vous retrouvez débordé et à gérer un flux de important avec des mécontentements avec des frais alors l'espace TELIA qui, euh, qui a été lancé courant la campagne dernière nous a permis de réguler efficacement les flux de clients dans les agences. Le client qui émet un besoin de prêt scolaire entre 7h30 et 15h30, qui émet le besoin au niveau de l'équipe son dossier est monté à jour J et le prêt est mis en place dès le lendemain ou 72h au plus tard. C'est quelque chose d'assez indéniable qui, qui, qui, qui, qui est très bien apprécié par nos clients. Et euh, en plus des clients, même pour nos collaborateurs, qui n'ont plus senti cette pression des autres amis, et en plus de la pénibilité du travail, qui et... n'ont plus avec l'avènement de, de, de, de l'espace télé. Donc c'est véritable, véritablement un dispositif dont nous sommes très fiers, et euh, nous en parlons avec beaucoup de fierté. Okay. Alors, notre, euh, <rire> euh, notre dernier, euh, dernière solution, c'est RG Connect qui c'est une application mobile qui donne une panoplie de possibilités aux clients. Alors connecte permet aux clients de réaliser certaines, certaines opérations pour lesquelles ils venaient en agence par le passé ou pour lesquelles ils étaient obligés d'appeler les conseillers clientèles qui taxent des Il y a, entre autres, les virements, il y a la consultation de sort en temps réel instantané, il y a l'édition de livres et euh, de relevés des comptes, alors, vous imaginez que par le passé, pour faire un virement, il fallait se rendre dans, un, dans une agence, remplir un ordre de virement signer, et on va scanner votre signature pour s'assurer que la signature est bien et, et, et c'est de votre signature. Et un agent va traiter par la suite. De façon instantanée, vous ordonnez le virement et le compte de destination est crédité systématiquement lorsque, lorsque ça y est d un, d à, un virement de compte en compte, virement, de compte la société générale aussi la possibilité de faire des virements dans, dans les autres banques. Alors, donc c'est véritablement trois solutions qui nous ont permis de désengorger véritablement euh, nos agences et d'optimiser la satisfaction des clients. D'accord. Et euh, au finish, d'améliorer l'expérience client dont DG permet. Ok. Voilà. Donc merci beaucoup Alassane. En tout cas de tes propos, je note qu'on a une accélération au niveau de la digitalisation. Donc, un client, société générale, n'a pas forcément besoin de mettre les pieds dans une agence pour faire certaines transactions. Donc, il veut retirer de l'argent, il a un distributeur, il veut faire un virement, il a son application SG Connect, ça. il veut faire une demi chèque, il a des bonnes chèques qui sont disponibles 7 jours sur 7, ça. 24 heures sur 24. Il peut demander un prêt. Il veut demander un prêt, il a l'espace Telia, un coup de fil de son salon devant un thé et il a son... Une son partie qui est monté. Voilà, monté et il viendra juste faire 5 minutes en agence pour remettre les dossiers, signer et récupérer son argent. C'est ça. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Et on attend pour la suite. Alors Jean-Pierre, dis-nous, de ce bloc-là, pour ces deux marchés, et de manière globale pour la banque, qu'est-ce que tu as prévu en termes de communication Ok, merci Wenceslas. Donc à la suite de Harold, de Robert et de Alassane, euh, je voudrais juste ajouter que euh, le projet de transformation Audace fait écho à notre raison d'être, qui est de construire ensemble avec nos clients euh, une banque responsable, innovante. Et donc nous avons avec Audace posé les bases d'une banque, la banque d'aujourd'hui de référence et la banque de demain. D'accord. Donc, pour permettre à l'ensemble de nos clients de connaître l'ensemble de ces innovations dont on vient de parler et de profiter au maximum pour être plus efficaces dans leur quotidien et pour mener à bien leurs projets, donc nous, nous allons lancer dans les prochains jours euh, une campagne de communication. Donc, Cette campagne de communication s'adresse à nos clients, à nos futurs clients, aux journalistes, aux leaders d'opinion, pour qu'ils connaissent ce que nous avons pu faire, qu'ils soient au courant des projets de transformation qu'on a eu en interne pour accompagner, euh, je vais dire, l'économie du pays sur toutes ses facettes, que ce soit au niveau des individus, les clients particuliers, que ce soit au niveau des entreprises grandes ou petites. Donc, euh, nous allons mener une campagne de communication à travers des affichages, à travers la télé, à travers la radio, à travers la, et la presse et le digital, bien entendu. Et donc, euh, en avant-première pour euh, les journalistes que nous avons ce matin pour euh, cette euh, conférence de presse digitale, j'aimerais euh, présenter les visuels que vous aurez l'occasion de voir dans les, les tout prochains jours et la publicité qui résume euh, les innovations qui ont pu avoir le jour au niveau de Société Générale Burkina Faso. Donc, euh, OK. Vous avez euh, cinq visuels, d'accord euh, Le premier visuel symbolise, en fait, c'est le résumé de tout ce que nous avons fait. Vous voyez, ça montre une image innovante. Hein Quelqu'un qui porte euh, un casque de réalité virtuelle, mais qui montre toute l'innovation que la banque a produite derrière et qui continue de produire. Donc, à cette première image-là, visuelle, je veux dire, on aura d'autres visuels qui font référence à l'ensemble des produits que euh, Robert et Alassane ont eu à présenter ici. Que ce soit euh, les visuels relatifs à, à tout ce qui est Espace Tilia, SG Connect et euh, des visuels relatifs à voilà. l'espace Telia, ça c'est relatif à l'espace Ensuite, so -Net, qui est une solution qui permet aux entreprises d'être autonomes et de suivre leur trésorerie 24 heures sur 24. Voilà. Et puis euh, les bornes de chèque qui permet de savoir que durant euh, toute la journée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez aller faire vos dépôts de, de chèques et éviter les fils d'attente dans les agences, comme le disait euh, Alassane. Donc, euh, à cela, après cela, vous allez euh, voir la publicité qui va euh, passer dans les prochains jours également au niveau des chaînes de télé. Donc, je vous laisse, euh, chers journalistes, apprécier. Parce que c'est pour l'avenir, votre banque Société Générale Burkina Faso se réinvente pour mieux vous servir et vous offrir des produits et services innovants et adaptés à vos besoins, pour vous rendre plus autonome dans la gestion de vos opérations courantes, pour vous donner le contrôle de nos solutions digitales, pour permettre à vos entreprises d'être encore plus performantes. Pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Pour vous permettre d'envisager demain plus sereinement. Avec votre banque SGDF, vivez une nouvelle expérience bancaire à l'heure du temps. C'est vous l'avenir Société Générale. Ok. Parce que c'est vous l'avenir, votre banque Société Générale. Merci bien. Et voilà donc euh, les éléments de communication qui vont euh, nous entretenir durant toute cette période-là, pour que vous soyez informés euh, des innovations qui ont pu être faites. Merci, merci. bien. Donc, oui, merci, merci Jean-Pierre. Je pense que ta présentation est très claire. On voit comment tu vas accompagner les différents marchés et dans le cadre communicationnel pour Audace. Donc, toujours dans notre transformation. Donc, euh, merci chers journalistes et chers collègues. Donc, on va aborder la seconde partie qui est liée aux questions réponses Donc, euh, on a votre disposition sur la question et on va tenter d'y répondre. Déjà, il y a une question de l'économiste du Faso qui estime que qu'une opi certaine opinion trouve Société Générale comme une banque élitiste et inaccessible. Quels sont vos commentaires là-dessus donc, on va laisser à mm bord -hmm. euh, Ce, ce n'est qu'une impression. Mais en fait, la réalité, c'est que les outils que nous mettons à disposition de nos clients et tout ce qui a été présenté montrent que justement, on n'est pas une banque élitiste, mais qu'on s'adresse à, j'allais dire, à toute la population, de la très petite entreprise à la petite entreprise, au PME, aux grandes entreprises, mais aussi à tout type de client qui veut bien nous faire confiance. Quand on parle de SG Connect, qui est l'outil... Euh, euh, de gestion de mobile banking à distance, ça s'adresse à tout le monde, euh, quel que soit euh, euh, son métier, quel que soit voilà, euh, euh, ce, ce qu'on qu attend d'une banque. Donc déjà, les produits ne sont pas faits pour un type de client, mais pour tous les clients. Après, ce qu'on essaye de faire, et on l'a dit, on veut donner de l'autonomie à nos clients. Donc il ne s'agit pas de cibler un type de client, mais véritablement faire en sorte que tous ceux qui nous font confiance puissent d'abord, dans un premier temps, avoir une grande autonomie de gestion de la banque au quotidien. Ensuite, lorsqu'on a des, des besoins plus spécifiques, c'est-à-dire besoin de rencontrer un gestionnaire, notre réseau d'agences à, à, à Ouagadougou, mais aussi en province, reste disponible pour les accueillir. Vous savez, la, la banque a été créée depuis plus de 20 ans, et quand je regarde le spectre des clients que nous avons, nous sommes une banque très, euh, qui a une très large partie des fonctionnaires de ce pays. Nous avons aussi euh, véritablement ce qu'on appelle de, des clients patrimoniaux. Nous avons aussi euh, ce qu'on appelle certains clients essentiels. Tout type de client aujourd'hui est bienvenu à la Société Générale et les produits le montrent. Donc non, je ne dirais que c'est juste une impression. Et euh, nous nous attelons mais depuis, en tout cas, et ça se verra encore plus en 2022, de changer peut-être cette perception que certaines personnes venez nous rencontrer et vous vous rendez compte qu'en fait, nous sommes tout simplement à votre disposition. D'accord. Voilà. Merci, Aaron. Alors, on a une autre question de Wakat Sera. Pour eux, la question c'est de savoir quelles sont les implications de cette transformation pour les clients et les collaborateurs de manière générale. Je pense que... Oui, je pourrais commencer. Bien sûr, euh, euh, les, les autres panélistes pourront suivre. Moi, je dirais... Déjà pour les employés, comme j'ai dit, euh, on estime que le, le voyage est aussi important que la destination. C'est-à-dire qu'on peut attendre d'un employé d'être efficace et de donner le meilleur de lui-même, mais aussi il faut se préoccuper de, de, de son environnement de travail. C'est pour ça que je parlais de charte. En fait, les employés de la Société Générale, l'engagement qu'ils montrent, cette responsabilité au quotidien qu'ils démontrent, cet attachement à la banque vient de, de, de, de tout ce qui est mis en place par le groupe Société Générale pour que l'environnement y soit favorable. Donc déjà, c'est impératif chez nous, c'est de prendre en compte l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et ça permet comme ça de, de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est pour les employés et ils le ressentent. Pour le client, c'est simple, c'est tout simplement améliorer l'expérience client. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, euh, Alassane le disait, moi j'aime bien cet exemple de dire, avant, un client mettait même parfois un caillou dans une file d'attente pour pouvoir être reçu pour son prêt. Aujourd'hui, de chez lui à la maison, il peut appeler l'espace Italia et avoir son prêt. Donc, ce qu'on a fait, c'est faire en sorte qu'on euh, soit un meilleur partenaire et qu'on soit euh, l'accélérateur des succès de nos clients. Et ils le voient. Et c'est véritablement ce que les clients devraient encore plus ressentir en 2022. D'accord. Merci. Mm -hmm. Carole a dit, en fait, il y a, il y a, il y a ce côté en fait, qu'on a abordé tout à l'heure aussi, qui est le, la formation des clients, ça permet de démystifier un certain nombre de sujets. Mm -hmm. euh, par exemple, sur le commerce international, il y a des sujets, on a l'impression que c'est une boîte, une noix de coco, là. On ne sait pas <rire> ce qu'il y a dedans, c'est un peu trop technique. Donc, nous avons entrepris une série de formations qui, qui ont permis... À nos, à, nos, à nos clients, en fait, d'être mieux outillés en termes de réglementation et de savoir que ces termes techniques, on peut les démystifier. Donc il y a des formations qu'on a fait en dehors de la banque, mais aussi on reçoit les clients chez nous, dans nos salles pour les former. Et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui change la vie de nos clients. D'accord. Merci, merci, Robert. Alors, j'ai une question de Burkina 24 qui sera adressée à Jean-Pierre. De plus en plus, Société Générale fait l'objet de plaintes récurrentes sur les réseaux sociaux. Quel dispositif mettez-vous en place pour la prise en charge de ces derniers? Alors, merci. Je dois dire euh, que euh, tout d'abord, euh, nous profitons de cette occasion pour euh, présenter à nouveau nos, nos excuses pour les désagréments que nos clients ont pu euh, subir durant certaines de la transformation où nous avons mis à jour certains euh, outils et qui ont plus plus de temps d'accord et donc euh, cela dit le dispositif que nous avons mis en place pour pouvoir euh, prendre en charge euh, les plaintes de nos clients les rassurer c'était d'abord de renforcer l'équipe euh, en interaction avec eux sur les réseaux so sociaux pour s'assurer que nous prenions en charge euh, toutes les plaintes qui sont exprimées. Nous leur avons donné la parole et nous avons échangé avec eux pour qu'ils comprennent déjà ce que nous faisions. Euh, également, nous avons renforcé hein, le, durant cette période-là euh, nos équipes au niveau du call center pour euh, être sûr de ne pas rater un appel. Et ensuite, nous avons mis en place un comité de suivi, euh, de gestion de ces plaintes-là en interne pour s'assurer que euh, chaque plainte exprimer, à trouver une solution. Et donc, aujourd'hui, nous avons une baisse drastique compte tenu du fait que euh, la stabilité des, des, des plateformes sont revenues au rendez-vous et que euh, c'est toujours suivi pour s'assurer que le moindre euh, élément qui ne marche pas est pris en charge. Peut-être, je, je vais compléter. Je pense que, comme Jean-Pierre l'a dit, et ça a été dit aussi par, par Alassane, euh, il y, a eu, il y a toujours des réclamations. C'est comme une famille. Nous, on considère qu'avec nos clients, nous sommes partenaires. Comme dans une famille, il y a toujours des problèmes. Ce qu'on retient finalement, c'est comment vous réglez les problèmes. Et c'est là où je peux rassurer nos clients. Et Jean-Pierre l'a dit et on le voit, les statistiques en termes de réclamations ont considérablement baissé à cause des mesures qui ont été prises. Très concrètement, il y a eu un gros sujet de changement de logiciel au niveau de nos distributeurs. Donc, ça a été quand même assez rugueux comme transformation. Mais c'est pour que les distributeurs soient encore plus performants. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de savoir que cela est derrière nous et qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a plus de sujet de disponibilité des distributeurs. Il y a eu d'autres types de, de, de plaintes aussi, notamment sur le fait qu'en province, on a dû revoir notre dispositif de contact avec les clients. Et aujourd'hui, Alassane en parlait. La réalité, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, un client peut retirer de l'argent Il y a plus de distributeurs dans le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, un client peut euh, euh, émettre sa réclamation facilement On a multiplié par deux les effectifs de notre call center afin de pouvoir tenir compte des demandes. Est-ce qu'un client peut euh, faire un prêt très facilement Oui, avec Itelia. Donc, en fait, on a apporté des réponses très concrètes à tout ce qui a été clairement indiqué par les clients. Et donc, je pense qu'il euh, y en aura d'autres, hein euh, mais on, on a une équipe dédiée à faire en sorte que les réponses soient appropriées Merci merci Jean-Pierre Alors on a une question de Josué Tiendre-Biogo de Faso 7 qui sera adressée à Jean-Pierre Alors, LGBR se revendique banque moderne, innovante et digitale qu'est-ce qui la différencie des autres institutions de la place Ok, c'est une très belle question Merci euh, Disons que euh... Nous travaillons à être une banque responsable, innovante. Et aujourd'hui, euh, nous avons des éléments qui prouvent que euh, nous avons des offres qui sient à nos clients. Si euh, je prends l'exemple du call center, ça permet de recevoir euh, les plaintes et les demandes d'assistance de nos clients. Cela est un dispositif qui fait de nous, c'est une particularité ce, Société Générale nous avons également euh, la maison de la PME qui est une particularité qui permet à Société Générale d'assister euh, euh, les, les, les, les clients qui, qui, qui veulent se lancer euh, dans des affaires que ce soit des clients LGBF ou non LGBF. on les assiste dans des services financiers et non financiers dans tout le processus de leur business et donc c'est également une particularité nous avons renforcé au cours de ces deux dernières années notre expertise d'accompagnement des entreprises en termes de commerce international Robert l'a dit tout à l'heure et durant euh, les deux dernières années en 2021 et même on vient d'être décerné pour 2022 de Best Finance Trade Provider donc c'est le meilleur partenaire euh, sur la place du marché en termes d'accompagnement de commerce international, ce qui, pas, ce qui est très important pour l'économie euh, de notre pays. Donc euh, voilà, euh, mmh. si vous voulez, nous avons Italia, Alassane le disait. Aujourd'hui, euh, vous pouvez enclencher un processus pour avoir un crédit à partir de votre salon. C'est une particularité également et euh, j'en passe. Dans nos agences, quand vous partez aujourd'hui, vous avez des bornes de satisfaction client hein, qui permettent à nos clients de s'exprimer toujours. Parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue et nous tenons à, à prendre toujours en considération euh, euh, leurs avis. On ne peut pas rester dormir sous nos lauriers, il faut en permanence améliorer. Et donc cet outil-là leur permet de s'exprimer continuellement lorsqu'ils sont en interaction avec, dans nos agences. Merci, Merci Jean-Pierre. En tout cas, vous écoutez, je sens vraiment l'innovation, je sens l'engagement, je sens l'esprit d'équipe et je sens aussi la responsabilité. Et ces quatre termes-là sont les valeurs du groupe Société Générale. Tu as parlé d'économie, ça me fait rebondir à une question de l'économiste du Faso, donc, euh, qui sera adressée à Robert. Donc, l'économie souhaite savoir quel a été l'apport de société générale dans l'économie nationale du Burkina et être plus explicite sur les points de financement et d'investissement au niveau du pays. Ok, euh, merci pour cette question. Euh, il faut dire que euh, notre présence euh, dans le financement de l'économie du Burkina se fait à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Déjà, euh, nous sommes présents euh, sur le financement des infrastructures pour accompagner euh, le développement des infrastructures au Burkina. Et là, euh, on, a, on a eu euh, à participer et à organiser en fait, des financements structurants dans le domaine en fait, euh, des routes, euh, dans le domaine de construction d'infrastructures sanitaires. Euh, nous intervenons aussi directement à travers les acquisitions des, des, des bons du trésor le financement euh, direct de la dette de l'État. Mm -hmm. euh, mais euh, nous participons aussi, il faut le dire, ce qui est notre euh, cœur de métier, au financement en fait, de, de, direct des entreprises. Des entreprises, les grandes qu'on appelle euh, les corporates, les grandes entreprises, mais aussi des PME, qui sont euh, créatrices euh, de valeurs ajoutées dans l'économie du Burkina. Et à ces PME, à ces grandes entreprises, euh, euh, Société Générale est une porte ouverte vers l'international au regard de notre réseau qui est mondial, et de notre expertise dans le traitement de ces opérations-là, parce qu'il faut dire qu'on bénéficie euh, de la force d'un groupe qui a 150 ans d'existence, donc qui a une forte expertise euh, dans le financement du commerce international. Donc nous intervenons aussi, il faut le dire, dans l'agriculture, en accompagnant en fait euh, la, la campagne coton, en accompagnant dans les produits euh, du cru et dans les industries. Donc c'est de dire qu'on intervient dans tous les pans de l'économie du Burkina, en finançant directement les projets structurants de l'État, en allant sur les acquisitions euh, en termes de dette et en finançant les entreprises, quelle que soit leur taille, avec euh, des financements adaptés. Merci, Robert. Alors, j'ai une question de Faso 7 qui sera adressée à Alassane. Alors, nous avons assisté à la fermeture de certaines de vos agences. Quel dispositif est mis en place pour les clients résidents de cette zone Donc, euh, on va donner la parole à Alassane et après Harold pourra compléter. Alors, euh, effectivement, quand nous avons euh, entrepris euh, d'optimiser notre euh, réseau d'agence, nous avons fait des promesses aux clients. Euh, physiquement, euh, l'agence ne sera pas là, mais nous sommes avec vous. Nous avons procédé par euh, renforcer euh, le nombre de nos pour augmenter le niveau, le taux de disponibilité de euh, Puisque euh, finalement, un client au quotidien a juste besoin d'avoir son salaire, de s'assurer de pouvoir toucher son salaire à la fin du mois. Et pour la petite histoire, quand on, on échange avec des clients, quand on les demande, c'est depuis quand tu étais en agence, je vous dirais je vous dis que, euh, on, on que c'est depuis huit mois, depuis sept mois, depuis une année, peut-être pour retirer son moyen de paiement, en tout cas pour monter un dossier de prêt. Alors, donc, on a, a poussé par renforcer nos dispositifs de. Euh, de, de, de dames dans cette localité. Et également, lors de la campagne de presse scolaire, nous avons entrepris, la banque même a entrepris d'identifier et d'appeler tous les clients qui ont eu à monter des dossiers de presse scolaire dans ces zones, dans ces agences fermées lors de la, campagne, la dernière campagne. Nous les avons appelés dans le cadre de, de, de, de l'espace téléphonique pour les prendre en charge, monter leur dossier et, euh, dit à ceux qui le rejoignent, l'agence la plus proche euh, de, leur, de, de leur site pour euh, finaliser. Alors donc c'est pour dire que c'est en banque responsable que nous avons entrepris ce changement et nous sommes toujours restés euh, prêts pour continuer à accompagner les D'accord. Ah, voilà, non, je, je crois que ça a été très bien résumé. Donc oui. euh, je note une augmentation du parc des distributeurs et une disponibilité plus accrue des distributeurs et la mise en place de RG Connect permet aux clients de consulter son solde, d'éditer son relevé d'identité bancaire ou son relevé de compte ou faire des virements. L'espace Telia pour tout ce qui est crédit à distance et aussi le centre d'appel mmh. secret pour tout ce qui est réclamation. Mmh. D'accord. On Merci. peut peut-être, si tu me permets, ouais, juste ajouter aussi qu'on a relancé la carte Ibiscus pour les comptes qui sont adossés au compte des paris pour juste toujours leur permettre d'avoir accès à leur euh, euh, argent partout où ils sont. Voilà, merci. Merci. Il y a une question du journal Le Pays qui sera adressée à Jean-Pierre. Alors, la crise sanitaire a donné un nouvel élan à la banque à distance. Quelle est votre position par rapport à l'omnicanat C'est une belle question encore là aussi. Euh, disons que euh, nous avons perçu cette crise sanitaire-là comme une opportunité de nous surpasser. Et donc, euh, ça nous a permis euh, de développer les canaux par lesquels les clients peuvent euh, avoir accès à nous, euh, avoir de l'assistance auprès de la banque. Donc, euh, nous avons parlé tantôt de, du renforcement euh, du call center pour permettre aux clients d'avoir l'assistance dont ils ont besoin. En termes d'omnicanalité, nous avons également euh, lancé Edge euh, Connect et le développement de d'autres fonctionnalités qui sont en cours toujours pour permettre aux clients à partir de Edge Connect de pouvoir faire euh, tout ce dont il a besoin. Nous avons lancé l'espace Italia qui est un canal également d'accès à la banque en étant partout sur euh, le territoire euh, burkinabé. Et euh, nous avons également, en euh, termes d'omnicanalité, euh, euh, comment je vais appeler ça Oui, oui. On a, on a développé un certain nombre d'outils. Donc, on est pour l'omnicanalité. D'accord. On est pour l'omnicanalité et on pense que euh, euh, la crise de Covid-19 a été une opportunité pour les banques de se réinventer parce que, comme disait Alassane tout à l'heure, on n'a plus forcément besoin de venir tout le temps en agence. On a simplement avoir besoin d'avoir accès à plusieurs canaux pour pouvoir accéder à, Même à notre pour les banque. Entreprises, hein, Aubert, voilà, au un niveau, un niveau un des entreprises, exactement oui. Oui, exactement. Exactement. exactement. Les ordres sont traités tout à fait. en temps réel. Tout à fait. Et c'est des outils qui nous ont permis, pendant cette crise-là, mm. de rester proche de nos clients et de continuer à, tout à, à, à exécuter leurs ordres. Ça fonctionne pour le transfert à l'étranger également. Oui, oui, oui, tout à fait. Exactement. Donc voilà. Merci. D'accord. Merci, merci Jean-Pierre. Effectivement, je pense qu'au début du Covid, on était sur les tests pour RG Connect et ça a été boosté et on part. a pu mettre ça à la disposition de nos clients qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pouvaient plus venir en agence. Donc, les part. gens avaient commencé déjà à être autonomes. C'était voilà, en juillet 2020. En juillet 2019. 2020. 2020. Dans le société général, était déjà précepteur là-dessus. Harold a souligné quelque chose qui me semble important d'insister là-dessus. Parce qu'avant cette crise-là, euh, les ordres de so cashnet c'était des ordres en en local en fait mm -hmm. on exécutait les virements en local mm -hmm. mais avec euh, au cours de cette crise on a développé maintenant l'exécution mm -hmm. des ordres à l'étranger mm -hmm. donc même les virements à l'étranger à travers des scans et tout on arrivait à le faire à travers, à travers notre outil euh, mm -hmm. de banque en ligne exactement donc, on a, merci merci changer les usages alors mm -hmm. une question pour Harold, euh, de Sidoya. Alors la question c'est, est-ce que Société Générale Burkina prévoit d'élargir ses agences dans les provinces pour fidéliser ses clients, surtout avec la nouvelle transformation Oui, alors ce, ce, ce qu'on souhaite en tout cas c'est accessible partout dans le pays. Mais on estime que l'agence n'est pas le seul canal en fait. Et on parlait de digital, de transformation. Euh, l'idée c'est justement d'explorer toutes ces voies et l'ELS c'est un parfait exemple on peut très bien être euh, en province et d'ailleurs c'est prévu, hein, on, on prévoit à continuer à développer ce modèle d'ELS être en province où bien entendu il y a toujours au moins un contact donc il y a une personne physique qui est là il y a des distributeurs, suffisamment de distributeurs des bornes de remis chèques et puis euh, un canal euh, call center qui fonctionne très bien en fait ce qu'on promet au client c'est pas forcément plus d'agences physiques mais c'est d'optimiser en permanence tous les différents canaux qui existent, euh, téléphone, euh, internet, euh, mobile banking euh, ou encore des différentes bornes, SMS et ainsi de suite. Et donc, on, on, je, je pense que c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être disponible et euh, à tout moment, et, et plutôt que de construire, donc euh, on, va, on va beaucoup investir en 2022 sur euh, cette, euh, pour accélérer cette proximité. Voilà. Donc, merci. Alors, on a une question de et Elba qui sera adressée à Aron. Le Burkina traverse une situation sécuritaire difficile. Mmh. Est-ce que la banque a intégré ce volet dans son processus de transformation Oui, et si, d'ailleurs, quand on parle d'audace, c'est exactement de ça qu'il s'agit, puisque, comme on l'a dit, audace euh, c'est de, malgré les difficultés de courageusement avancé. Et donc euh, le plan correspond exactement à, à ce soutien-là, euh, à cette connexion qu'on a avec le pays. Et si vous regardez notre signature, c'est vous l'avenir. Donc euh, Société Générale est résolument une banque positive. Nous avons la forte conviction que ce que le pays vit en ce moment est ponctuel. Et les beaux jours reviendront très rapidement. Et la Société Générale est un partenaire dans les mauvais jours comme dans les bons. Donc notre transformation se poursuivra au Burkina Faso et aux côtés des Burkinabés. Merci. Jean-Pierre veut ajouter quelque chose Je pense bien. que ça a été tellement bien dit que <rire> je n'ai rien ajouté. D'accord. Alors il y a l'observateur Palga qui dit « Audace comporte six projets structurants. Vous avez parlé du sous-projet Benkadi. Donnez-nous plus d'éclaircissement sur les cinq autres sous-projets. » Bon, là, je vais demander l'aide de, de toute l'équipe ici. Alors, effectivement, on n'est pas rentré dans tous ces détails parce qu'il y a beaucoup de choses euh, techniques, mais globalement, on avait proposé trois blocs. Mais bien. si vous voulez qu'on résume, en fait, on a lancé tout un projet autour du personnel, équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est Ben Kady qui veut dire partage, je crois. Euh, il y a aussi tout ce que Robert a dit autour du commerce extérieur. En fait, vous savez, il y a l'activité de qui est notre mission de prêter et d'accepter de, de, les dépôts des clients. Mais il y a tous les services autour. Et Robert et ses équipes ont, ont, ont beaucoup travaillé sur tous ces services autour, justement, pour faciliter la banque au quotidien. Ça constitue plusieurs projets au sein de la direction entreprise, Deux principalement, FX et Trade, je crois. Voilà. Et puis, et les PME, exactement, et les PME. Donc, ça fait trois déjà. Il en reste encore trois. Il y a tout ce qui concerne euh, euh, la transformation retail. Le cinquième concerne le back-office. Je parlais tantôt de s'assurer que la machine peut euh, exécuter parfaitement. Donc, à tout ce qui concerne le projet de transformation de, de notre back-office, de nos back-offices. Et le dernier projet, vous savez, euh, à la fin de la journée, moi, ce que j'essaye de faire, c'est avoir des, des, des, des employés les, les plus satisfaits possibles pour être efficace et mieux servir les clients pour les actionnaires. Donc euh, il faut que la banque soit solide et rentable et donc il y a tout un projet autour de, de cette euh, solidité, robustesse dont on a besoin dans ces moments difficiles. Voilà. Donc, euh, merci bien pour la présentation des cinq autres projets qui me semblent assez clairs. Et juste pour ajouter, c'est que Audace a été lancée aussi au niveau du personnel. Donc ça été à Bangoré au cours du mois de mai-juin 2020. Donc ça permet en tout cas une certaine synergie dans l'exécution de ces chantiers de transformation. C'est ça. Alors le déjà parlé de Benkadi, oui mm -hmm. euh, pour avoir de la rentabilité, il nous faut des collaborateurs heureux. Et un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui arrive à allier l'équilibre vie professionnelle et vie privée. De manière générale, quand tu dis « je suis banquier », tout le monde dit « oh, ils n'ont jamais le temps ». Mais chez Société Générale, on fait tout pour que nos collaborateurs aient le temps justement pour s'occuper de leur famille, etc. Et toujours dans le cas de Benkadi, il y a le confort au niveau de, de nos bâtiments. Donc, vous avez constaté, la banque a grandi on était dans un espace un peu plus restreint. Donc, il y a eu un projet qui a consisté à la construction d'un nouveau ciel. Donc, tout ce qui passe, le voit. On avait des difficultés, les collaborateurs avaient des difficultés pour garer parce qu'on a proximité du grand marché. Donc, la circulation est, est assez fluide. Donc, Audace a permis de donner un grand et beau parking au personnel de Société Générale. Donc, c'est ce que je voulais ajouter dans ce que je dis. Okay. Alors je vois que on a plus de, de questions en ligne. D'accord. Donc euh, on a plus de questions en ligne, donc on va devoir euh, mettre fin, mais avant, on va donner la parole à Monsieur Koufi pour euh, mmh. le dernier mot. Je pense que vraiment euh, on a été vraiment heureux de pouvoir partager ces moments excitants que nous vivons au sein de la banque avec nos clients et surtout nos, aussi nos futurs clients et nos partenaires. Je dirais que 2022, on souhaite que 2022 soit une belle année. Nous nous sommes préparés tout, tout le long de l'année 2021 afin que justement on soit un meilleur partenaire et qu'on puisse accélérer la réalisation des projets de nos clients. Donc je reste convaincu que justement avec cette campagne et cette proximité, tout le long de l'année 2022, nos clients et nos futurs clients verront que la banque s'est transformée. C'est ce qui est important et qu'on arrive à faciliter euh, la relation client et l'expérience client. Okay. Voilà notre ambition. Merci, Monsieur Kofi. Alors, donc, Société Générale est là. Elle est là pour durer pendant longtemps. Donc, on est là, aux côtés du Burkina Faso, on n'ira nulle part. Donc, c'était le dernier mot que j'avais à <rire> Ok. Donc... Merci à tous. Merci, merci. Et bonne année.